Bonjour à tous, dans cette séquence, on va essayer d'approcher cette notion de programmation événementielle. Dans événementiel, il y a événement. Et donc on s'en doute les événements vont être à la base de la programmation événementielle et donc des applications dites réactives puisque ces dernières réagissent à des événements qui sont envoyés soit par les dispositifs matériels embarqués dans votre terminal GPS, surface tactile, réseau, etc. Soit par des événements internes provoqués par les programmes comme par exemple des fins de temporisation, euh, des problèmes de capacité euh, mémoire ou d'épuisement de la batterie, etc, etc. Si on regarde les événements de manière théorique, il y a deux niveaux. Le premier niveau, c'est ce qu'on appelle les interruptions qui est un truc que j'ai représenté là qui va provoquer un déroutement vers une adresse identifiée. Donc là, en général, on est assez bas niveau au niveau du processeur et on parlera d'interruption ou de trappe si l'interruption provient d'un dispositif externe ou de trappe si c'est l'instruction en cours qui provoque l'interruption. Typiquement, une division par zéro, c'est une trappe. Un défaut de mémoire, de segment mémoire, c'est une trappe tandis que par contre, reset, c'est une interruption. Et puis, à un niveau plus élevé dans les systèmes d'exploitation, on trouve, ou les langages, on trouve la notion d'exception qui fonctionnent de la même manière mais simplement on a un niveau d'abstraction qui est plus élevé. Alors, en général c'est géré par le système d'exploitation ou par le langage et la grosse différence entre les interruptions et les exceptions c'est qu'on a la possibilité d'empiler beaucoup plus facilement les exceptions que les interruptions parce que les interruptions elles sont en général traitées au niveau matériel. Une autre différence entre ces différents mécanismes ça va être la manière dont je vais identifier le traitement associé et puis la manière dont je vais mettre en œuvre le mécanisme de déroutement des langages comme Java ou ADA ont des systèmes d'exception. Euh, sous une X ça s'appelle des signaux et dans un processeur ça s'appelle des interruptions. Euh, pour les exceptions les signaux déjà c'est pas géré de la même manière entre les langages et les systèmes d'exploitation et pour les interruptions ça peut ne pas être géré de la même manière entre un processeur et un autre. Les interfaces graphiques sont un exemple typique depuis l'ancêtre de X donc euh c'est développé chez Xerox, on en parlera dans une séquence ultérieure, à la fin des années 70. Ce qui est important derrière, c'est qu'on va avoir ce qu'on appelle des rétroappels. Et c'est une notion qui est très, très, très importante. On parle aussi de callback, si vous voulez crâner dans les salons, parler de callback. En fait, c'est quoi un rétro-appel C'est le fait que, grosso modo, vous rendez la main au système qui va gérer les ressources beaucoup mieux que vous ne pourriez le faire en particulier permettre à d'autres de s'exécuter s'il y a besoin, se mettre en mode économie d'énergie s'il y a besoin, etc, etc. Et va rappeler l'application. Alors typiquement, qu'est ce que vous avez comme mécanisme pour faire par un système d'exploitation Là je, je me mets dans un, un niveau assez théorique. Vous avez euh, une primitive de type Enable Event, Enable Event ça veut dire que vous allez dire euh, je vais associer une procédure de déroutement à un événement machin. Vous pouvez désactiver un événement, dire ben voilà, euh, je défais cette association. Alors un événement pas traité, c'est un événement qui est propagé. Éventuellement, il peut provoquer l'arrêt de l'application. Et puis, vous pouvez également dire ben voilà, j'ai fait, euh, j'ai plus rien à faire. Je me mets en attente d'un événement, je rends la main. C'est à dire que en fait, on passe d'un programme qui vous le lancez, il traite les données, il s'exécute, à un programme qui s'initialise et dit maintenant je n'ai plus rien à faire, j'attends d'être sollicité. Et c'est ça le fameux wait event. L'intérêt, bien évidemment, et vous sentez que c'est pour ça qu'on utilise essentiellement cette programmation dans les terminaux mobiles, c'est qu'elle est extrêmement économe en CPU et donc en énergie. Alors, bien évidemment, euh, ce qui se passe, c'est qu'il y a des événements qui vont être armés, désarmés, enfin, entre rattraper ou pas rattraper, et eh bien l'OS peut selon, je vous dis, il pouvait dans certains cas tuer l'application, mais il faut aussi considérer qu'il n'y a rien à traiter, et euh, effectivement il ne fait rien et du l'événement sera perdu. En guise de conclusion, les smartphones, les tablettes, les terminaux. Tout ça, c'est centré sur leur interface utilisateur. Et c'est vrai d'ailleurs de beaucoup de dispositifs embarqués. J'aime bien cette parallèle avec le, le, le spatial, mais quand vous avez un satellite qui tourne autour de la Terre, eh bien, euh, il, est, il surveille un certain nombre de choses et il y a énormément de programmation réactive. Les événements, c'est une gestion qui est délicate parce qu'en fait, elle est liée quelque part à une certaine forme de parallélisme. Les événements peuvent arriver. Je peux être en train de traiter un événement quand il y en a un autre qui arrive. Qu'est ce que je fais Souvent, les événements, ce sont des fils d'exécution qui s'exécutent puis qui se terminent et puis je rends la main. Mais ils partagent et ils traitent des données qui sont partagées par l'ensemble du programme. Qu'est ce qui se passe C'est compliqué. Et donc, on va voir qu'on va manipuler un certain nombre de choses par effet de bord. Et dans une séance ultérieure, on va s'intéresser à un truc qui s'appelle la boucle événementielle et vous verrez comment euh, ça fonctionne et euh, bien évidemment euh, la gestion d'événements s'appuie au départ, c'était bas niveau puis après c'est rentré dans les systèmes d'exploitation maintenant il y a un certain nombre de langages qui offrent cette mécanique là à travers euh, les euh, exceptions mais aussi à travers d'autres mécanismes et vous trouverez évidemment tout cela dans iOS, c'est à dire que vous allez avoir un système d'interface sophistiqué qui vont s'appuyer sur les mécanismes du langage euh, et qui vont en fait vous interfacer avec le système d'exploitation. On verra ça avec la notion d'interface et de protocole. Pour être le terme en fait en iOS, c'est protocole. Comme je vous l'ai dit dans les séquences qui vont suivre, on va s'intéresser à deux exemples caractéristiques pour vous permettre d'appréhender cette notion de programmation événementielle ou de vous la rappeler si vous êtes déjà familier avec la programmation événementielle. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.